Aujourd'hui, ça, ça fait plusieurs fois que vous me parlez d'éducation euh, civique, de, de votre rôle okay. aussi de, de prof d'histoire... De, de, Comment est-ce que vous trouvez qu'on forme euh, les citoyens de demain Est-ce qu'on euh, les forme suffisamment à la démocratie euh, Moi, j'ai un souvenir de, euh, de, de mes cours de, de CJS, d'éducation civique, juridique et, et sociale, je ne sais pas si on les appelle encore comme ça, mais euh, c'était un peu quand mon prof d'histoire ou de géo avait le temps, euh, qu'il avait euh, un peu bouclé le programme, et, que, et, et du coup, j'ai l'impression d'avoir manqué complètement d'une... Euh, d'une formation euh, citoyenne à être citoyen, je me rappelle d'avoir un peu appris comment fonctionnaient les institutions euh, rapidement, de jamais avoir euh, pratiqué le, le débat de jamais avoir euh, appris à débattre, qui pour moi ça, ça me semble essentiel euh, dans une démocratie d'abord de savoir débattre avant d'aller voter par exemple euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est suffisant et euh, est-ce que ça a un peu changé depuis mon époque qui est peut-être pas euh, si loin que ça mais qui commence déjà un, un peu à apprendre de l'âge euh, et, et surtout vers quoi il faudrait aller en termes d'éducation des citoyens Alors, les, tout d'abord les, les programmes par rapport à... On n'est pas très vieux, mais les programmes ont un petit peu évolué au collège. Hein, moi, j'enseigne au collège. Euh, les programmes ont un peu évolué et nos inspecteurs, nous par exemple, nous demandent maintenant de vraiment respecter une quotité horaire importante. On nous demande hein, de vraiment de faire un tiers, un tiers, un tiers, un tiers histoire, un tiers géo, un tiers éducation civique. Effectivement, c'est pas toujours respecté. Euh, mais cela dit, on a la pression. On sent bien que là, il y a un effort de la nation euh, pour exiger justement des enseignants d'histoire-géographie et éducation civique de consacrer davantage de temps à, à l'éducation civique. Donc, en ce, sens, en ce sens, il y a du progrès. Euh, le, le, la pratique du débat euh, est aussi une pratique qui est exigée dans les programmes, en particulier en quatrième et en troisième, enfin même, même dès la cinquième. Hein. On nous demande effectivement d'organiser des débats, de laisser la, de, de, de travailler, d'expliquer comment c'est un débat, de, un débat contradictoire, euh, de façon à ce que les jeunes, effectivement, euh, s'accaparent un petit peu cette façon de fonctionner, cette façon de, de discuter. Euh, après, euh, effectivement, les thèmes abordés ne sont pas toujours, toujours euh, très porteurs, hein, euh, autant sur les... Enfin, Autant sur les programmes de 5 cinquième, euh, on travaille beaucoup sur la notion d'égalité, de solidarité euh, liée au développement durable. En gros, ça, ça intéresse pas mal les élèves. Euh, en quatrième, on est plus sur, euh, on est davantage sur les droits de l'homme, sur euh, euh, aussi la justice. Donc là, la justice, ça les intéresse pas mal. Les droits de l'homme, on est trop dans quelque chose d'abstrait pour eux. Alors, on a beau faire le lien avec la révolution, l'histoire, enfin, c'est trop théorique. Euh, en troisième on est sur cette notion de citoyenneté de faire vivre la citoyenneté euh, le vote, la défense de son pays l'armée, puisque ça une partie aussi de ça la citoyenneté, les droits et les devoirs euh, ça reste assez théorique et je vois bien que j'ai je, je, je tout à fait conscience hein, que c'est rarement ce qui passionne effectivement les élèves euh, parce que je pense, je pense et surtout arriver en troisième et avant j'étais prof au lycée mais, euh, surtout arriver en troisième ils se, ils se disent, tu vois, il, il, est en train de, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on vote. Il a, est, le prof apparaît un petit peu comme un instrument de propagande euh, pour le système. Euh, or, il y a un tel rejet du système chez leurs parents, euh, qui commence, on vend bien un troisième, hein, il y a le citoyen qui commence à arriver, là, il y a une, et du coup, ils sont davantage méfiants, ils sont plus sur la réserve, certains n'y croient déjà plus, et ça, ça fait mal l'enseignant que je suis, ça fait mal de voir que certains se disent bah « Ben Non, c'est du pipeau. Ce qu'il est en train de nous dire, il faut voter, mais on s'en fout. Euh, on a des droits. Ouais. Les devoirs. Non. Alors, cette notion de droit et de devoir est extrêmement difficile à faire passer auprès des, des jeunes. Comment est-ce euh, qu'on pourrait faire Est-ce que le, le, les mairies ont un, ont un rôle à jouer Vous parlez oui. de, de, du Conseil oui, oui. municipal des jeunes. Il y a, oui. a d'autres structures. Il y a l'éducation populaire aussi qui, j'imagine, oui. essaye de, de pousser. Ça, euh, alors euh, alors euh, Sur cette notion de l'éducation populaire, on peut travailler... Euh, et les écoles d'ailleurs le font et les collèges doivent le faire un peu plus, sur la responsabilité des élèves, le, le, en particulier on a des temps qui s'y prêtent, hein, c'est les temps du midi, les temps le, extrascolaires, euh, où on peut effectivement confier aux jeunes euh, des activités, de les, les responsabiliser, on peut monter des tas de projets associatifs, euh, de solidarité entre eux, mais aussi euh, vis-à-vis d'associations locales ou international, enfin, bon, euh, ça, ça marche hein. euh, c'est assez paradoxal. Ça marche, mais en même temps, souvent, ça s'arrête euh, au moment de l'école. Euh, Au-delà, une fois rentré dans les familles, très très peu de jeunes vont continuer. Il y a un moyen quand même sur lequel on peut travailler. Et là, je veux dire d'ailleurs que le maire actuel a fait un bon travail dans ce domaine. Euh, C'est euh, d'intégrer les jeunes dans les conseils d'administration des assos dont ils sont membres. Euh, C'est un travail qui n'est qui est, bon, pas facile. Mais euh, sur la commune, on a quelques associations qui ont réussi à intégrer effectivement des jeunes, des jeunes adhérents, en leur expliquant voilà, ils sont membres d'une ASOS, comment ça fonctionne une ASOS S'il n'y a pas de bénévoles, elle est morte, la euh, mais il faut que tu voilà, participes euh, à cette association. Et là où ça, ça fonctionne aussi, euh, mais c'est souvent on prêche déjà les convaincus, c'est mmh. la, la difficulté là. Euh, ça peut être un moyen effectivement d'intégrer. Euh... Bon, l'école euh, doit de toute façon se... On a un chantier gigantesque devant nous, euh, qui est compliqué, puisque ça demande de la part des enseignants euh, une révolution, ça demande de la part des parents d'élèves euh, un changement, ça demande de la part des enfants euh, du changement. Euh, et c'est bon, le changement fait peur, on le sait. Moi, j'ai un partenaire sur, ce, sur mon tour de France qui s'appelle Ville Internet, qui est une association qui fait un, un, un label, un peu comme il y a les villes fleuries, euh, les villes Internet, c'est les villes qui euh, utilisent le numérique euh, et utilisent Internet, euh, alors justement dans les écoles, euh, pour l'éducation, pour avec euh, l'usage de tableaux blancs euh, interactifs, mais aussi rien que dans les programmes, quand est-ce qu'on utilise le numérique, ça peut être... Euh, le, le, les équipements, la fibre, etc. Euh, et aussi, et c'est pour ça qu'ils me, qu me soutiennent, euh, l'usage du numérique dans la démocratie. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, Internet et le, le numérique changent complètement la manière qu'on a de, de, de s'informer, de travailler, d'apprendre de, euh, euh, et de se former, mm. euh, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que ça change euh, la manière qu'on a de faire de la politique et, et comment est-ce que ça peut changer, d'après vous, la, la manière dont la démocratie fonctionne alors, bon, en termes de campagne électorale, on voit bien que, voilà, tous les candidats sont obligés d'avoir un compte Twitter, Facebook et compagnie. Bon. Il y a, oui, il y a, il y a des changements sur ce plan-là. Euh, pour l'instant, je me trompe peut-être, hein, pour l'instant, je n'ai pas la sensation, en tout cas dans une commune comme la nôtre, hein, j'ai pas la sensation que les, lecteurs, que les électeurs se saisissent de ces nouvelles formes, euh, enfin, sur les, sur, en particulier par rapport aux réseaux sociaux, hein, je, ça, ça, ça démarre très lentement bon. mmh. euh, par contre tout ce qui est site internet tout ce qui est blog tout ce qui est donc, courrier électronique euh, là ça marche on a effectivement des gens qui réagissent bah, quand on distribue des tracts Voilà, les, on voit bien hein, dans, les, dans les stats des, du, du site ou du, du blog on voit bien qu'effectivement il y, y a une réaction donc les gens utilisent ces outils qui sont effectivement un moyen de, de, de, de discuter directement et ça c'est bien euh... ce qui est bien aussi c'est que vous l'avez dit, les gens du coup ont accès à des données que seuls les détenus que seuls les détenus que seuls les élus détenaient pardon, que seuls les élus détenaient parce que l'absence c'est révélateur on est un peu prisonnier <rire> quand on est ouais, un peu prisonnier <rire> des fois ouais. euh, l'énorme la, la, problème d'internet c'est qu'effectivement euh, mais ça c'est propre euh, aux citoyens, de, de, à tous les âges d'ailleurs, le problème de site internet, c'est qu'on a, on a un afflux d'informations, mais on ne sait pas la traiter, on ne sait pas la sélectionner, on ne sait pas euh, forcément euh, faire la part de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Euh, il y a le drame Wikipédia, enfin voilà. Euh, je, je dis drame le parce que pour nous enseignants, c'est une catastrophe ah bon? Wikipédia. Bah oui, parce que le problème de. Le problème c'est que vous demandez à n'importe quelle recherche à un élève aujourd'hui, alors moi je commence mes cours maintenant comme ça, je leur dis, enfin quand je, quand je donne un sujet, euh, une recherche, euh, et à mon avis c'est vrai aussi pour le citoyen, euh, qui, veut, qui veut faire veut un... recherche, quand je donne un sujet, je projette au tableau, et voilà, ça c'est la page Wikipédia sur ce sujet. Si jamais je retrouve parmi vous, dans votre dossier, vous allez me rendre dans votre exposé, euh, une page entière de Wikipédia, voilà, je, je, moi je l'ai l'info, donc c'est pas la peine de me remettre la même chose. Euh, je... Ça peut être, pour moi, Wikipédia. Ce que je dis toujours, c'est un point de départ, mais ça ne doit être qu'un point de départ. Euh... Alors justement, je, je, je, je me permets de rebondir sur Wikipédia, parce que j'ai l'impression que de, dans le modèle de Wikipédia, qui est une écriture euh, collaborative euh, d'une encyclopédie, euh, on est, on dépasse euh, ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux ou sur les échanges pour être dans de la co-construction. Alors ici, euh, d'une définition, euh, ah oui. euh, voilà, de, euh, ency encyclopédique, mais euh, est-ce qu'on pourrait faire la même chose qu'au construire des politiques publiques euh, en oui. utilisant en partie le numérique par exemple, oui. enfin, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi cette promesse là à l'intérieur de se dire euh, le numérique peut euh, permettre euh, de, de faire participer des gens d'une autre manière euh, à la construction des politiques publiques si euh, bien, bien évidemment mais là encore faut-il que euh, les citoyens euh, aient euh, les armes entre guillemets souvent quand même il faut qu'il y ait d'abord une, une information, une formation sur un minimum de connaissances euh, sur les sujets. On peut pas se lancer, je, je prends l'urbanisme, on peut pas euh, lancer un projet comme ça, livrer un projet. Euh, une page blanche. Ouais, aux dire citoyens, aux citoyens, allez-y. Alors voilà, la place de l'Église, là, on en fait quoi euh, Alors effectivement, ça va sortir, ça va partir dans tous les sens. Ça peut être, ça peut être, pourquoi pas. Hein euh, mais sauf que très très vite, on va frustrer les gens parce qu'on va leur dire, oui, mais ça. La loi, machin, m'empêche de faire ça. Euh, vous oubliez qu'au niveau hygiène, machin, l'écoulement des eaux, je ne peux pas. Euh, il doit, faut qu'il y ait un accès pompier. Euh, il y a le tram-train qui va arriver bientôt à La Chapelle. Il faut absolument qu'on ait... Voilà, telle chose, telle chose. Au final, le citoyen lambda dit, ouais, mais si vous m'aviez dit tout ça avant, euh, voilà, j'aurais... Mm -hmm. je... Donc, pourquoi pas Ça suppose en pré... au préalable euh, une formation du citoyen. Euh, sur ce sujet là Alors, le problème c'est qu'après le il n'a pas forcément envie de se former hein. ça, euh, si ça devient non. un petit peu contraignant si ça devient un petit peu fatigant il euh, y en a plein qui ça, ça s'évapore hein. euh, mais pourquoi pas non, la co-construction la co on ne peut être que pour euh, puisque c'est un enrichissement euh, un projet il est amendé par l'autre il, il est enrichi par l'autre c'est sûr euh, ce que je reprochais à Wikipédia c'est justement le fait que beaucoup de gens ne l'utilisent pas pour dans le cadre de cette coproduction Mais c'est juste euh, C'est euh, la facilité quoi. Voilà, Je, je prends l'info, je ne vérifie pas, je ne cherche pas à enrichir Je prends, c'est tout Et On est dans cette société, cette société super consommate consommateurs. Euh, Est-ce que vous, vous avez entendu parler Est-ce que vous connaissez le principe de démocratie liquide Qui est défendu par exemple Par les partis pirates euh, Notamment le parti pirate allemand euh, non. Euh, Alors, non, je ne non, connais pas Je ne connais pas du qui, tout Qui est... Euh, euh, si je, si je caricature, enfin, si je pousse au maximum le modèle, euh, le principe, c'est de se dire que euh, chaque citoyen, avec les outils euh, numériques justement, mmh. euh, devrait être capable, de, fin, pour, pour, techniquement aujourd'hui est capable de voter sur euh, des grandes orientations ou des ouais. sujets. Euh, et s'il ne veut pas voter sur un sujet parce qu'il n'en est pas expert ou il ne se sent pas capable, il délègue son vote à une personne... Euh, qui, dans laquelle il a la confiance, mais euh, qui n'est pas un élu, euh, c'est par exemple, j'en sais rien, moi je j'ai délégué à mon oncle, ce que je sais que sur les questions économiques, euh, là, et donc je donne ma voix à mon oncle juste sur les questions économiques, par contre sur les questions sais rien, de design de, ou d'industrie, je sais pas quoi, moi je, euh, je vais peut-être récolter la voix d'autres personnes, et donc c'est un espèce de principe comme ça de, de vote en ligne, euh, et, et avec une certaine forme de délégation, mais complètement différente de, du suffrage universel direct pour, pour avoir des mm -hmm. représentants et des élus. Est-ce que vous trouvez que c'est une idée intéressante? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qu'il faut pousser? Qu'est-ce que vous pensez de ça Alors je ne connaissais pas. Euh, ça peut être, alors effectivement, ça peut être un moyen pour euh, le citoyen justement de redevenir quelqu'un d'actif, de effectivement de s'engager. Euh, euh, l'avenir de sa commune, de son pays, etc. Donc, sur ce plan-là, ça me semble positif. Après, euh, il faudrait... Euh, après, j'ai je, je, un peu plus de mal à voir, c'est comment l'élu, comment ce citoyen, ce groupe de citoyens monte un projet, enfin réussit à enrichir euh, un projet, euh, en fin de compte, on sélectionne des gens compétents finalement, on va vers la compétence. Et comment ça peut pa passer ensuite à l'échelon de la réalisation, puisqu'il un moment ou un autre, il faudra bien passer par quand même euh, des décideurs. Donc des décideurs, soit économiques, politiques. Euh, c'est là où je m'interroge, comment, comment on passe de l'un à l'autre. Est-ce que c'est juste... Euh, bon, ça fait un petit peu contre-pouvoir. Mmh. Euh, mais ma foi, si c'est si un contre-pouvoir qui euh, permet de faire avancer euh, des projets, des idées, bon pourquoi pas. Voilà, ce que après, c'est l'articulation, comment ça passe du du groupe de citoyens euh, qui a travaillé un petit peu dans l'ombre, euh, par compétence, comment ça va passer aux élus. Mm. Moi je me dis que je pense que les partis politiques et les mouvements politiques structurés euh, trouveront bien moyen de récupérer tout ça. Mm. J'imagine. Je, je, je, Ouais, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'interview, parce qu'on parle, on parle, mais mais ah oui, bah, <rire> c'est super intéressant, tant mieux. Euh, ce, ce que j'aime bien faire, euh, c'est passer par un autre format que le, le texte et le discours, c'est de passer par le dessin, euh, pour se dire que si... C'est pour ça que j'ai amené ce, ce carnet de dessin, si on devait repartir d'une feuille blanche, avec tout ce qu'on qu s'est dit depuis le début, pour dessiner un, un nouveau modèle de, de, de, de démocratie, enfin un modèle idéal, donc là il faut vraiment qu'on on se projette, euh, sais rien, dans, dans 50 ou 100, dans 100 ans, ou euh, dans un autre monde, bref, on est on est vraiment dans un modèle idéal en partant d'une feuille blanche. Qu'est-ce que vous dessineriez euh, comme, comme système pour que ça fonctionne mieux Donc on a parlé de local, on a parlé de, de, de national, on a parlé d'Europe, donc là pareil, ça peut être du local au global euh, Mmh. Voilà, ce serait quoi le, le, le modèle que vous dessineriez euh, là, Moi j'imagine. Allons-y. J'imagine effectivement donc, un, un ensemble européen mmh. euh, sans, sans frontières, donc sans, sans séparation, j'imagine bien une carte de l'Europe, mais vraiment on fait disparaître les frontières totalement. Euh, je ferais disparaître l'échelon étatique. Et je fais même disparaître l'échelon, euh, je fais disparaître étatique, je fais disparaître l'échelon euh, départemental, et je passe à des régions d'Europe. Euh, je passe à des régions d'Europe. Euh, des grandes régions, peut-être qu'il faudrait les redécouper, ça autre chose. Des grandes régions européennes, euh, à l'intérieur. Dans ces régions, bien sûr, il y aurait certainement euh, euh, des villes. Et j'aimerais aussi, euh, j'imagine, je me trompe peut-être, mais j'aimerais aussi que nous ne soyons pas sur une métropole régionale, que nous soyons plutôt sur un système de villes équilibrées. Euh... Moi, ça me fait peur, hein, la métropolisation. Je l'enseigne pourtant. Euh, ça me fait peur, puisque... je Certes, on va concentrer euh, du savoir, on va concentrer euh, des choses positives, mais on risque de, de concentrer aussi les difficultés. Euh, donc, euh, un, un équilibre urbain, enfin, des, un, un archipel urbain, je ne sais pas comment. Euh, des, des, un équilibre, oui. Euh, de façon justement à, à éviter de, l de l concentrer l tout et oui. tout au même endroit. — Donc des grandes, grandes régions européennes, une Europe sans frontières. Et en fait, à l'intérieur de ces grandes régions, on n'a pas une métropole au non. centre euh, qui... — pas euh, une métropole régionale euh, ou, ou européenne qui écrase, euh, mais euh, un, un, un ensemble urbain équilibré, donc plusieurs grandes villes. Euh, alors des villes, d'ailleurs, que j'imagine assez, euh, assez verticales, et pourtant je me bats contre la densification massive, mais... Euh, mais une densification une, une, une verticalité totalement différente c'est à dire euh, euh, qui, qui fait appel à, des, à, des, à beaucoup de verdure enfin, je, dirais, euh, je pense qu'il va falloir libérer l'espace au sol c'est indéniable pour vivre euh, mais euh, il faut qu'on ait plaisir à vivre dans ces lieux où de densification. Là, là par contre, j'avoue que je ne sais pas comment faire. Euh, mais il faudra une densification, mais une densification où on est du plaisir à vivre ensemble. Il euh, faut surtout, surtout casser l'immeuble le, le, le, HLM euh, où on entend le voisin, où on voit le voisin, où on voit le béton, où on voit la voiture, où on voit... Euh, c est, c est... Je ne sais pas comment... Je pense qu'il il faut, il faut, il va falloir qu'on arrive à cette densification qui me semble bon un jour ou l'autre elle sera indispensable mais il faut que les, là les architectes ont un boulot monstre les architectes ont un boulot monstre pour, pour rendre ce truc acceptable entre mm -hmm. vivable vivable euh, avec plaisir enfin, je crois que la notion de plaisir est vachement importante yeux je crois qu'on de... je, oui. je, je suis pour une. Je, je c'est d'ailleurs un truc qui me fâche avec certains écologistes Ça, je suis pour une écologie euh, joyeuse je vois trop d'écologistes euh, ascétiques euh, voilà. tristes voilà. Je, il, faut, il, faut, il faut de la joie, il faut du bonheur là-dedans. Euh. en termes de, de gouvernance du coup qu'est-ce euh, qu qui qui, quelles institutions ont quelles compétences euh, euh, Parce que du coup, j'imagine que si on a une Europe euh, sans frontières, euh, on a quand même une Union européenne d'une certaine manière qui a des compétences. Euh, on a presque supprimé l'état-nation, alors il a oui. peut-être encore, j'imagine, j'en sais rien, historiquement, culturellement, une, il y a des sure. langues, il y a, il y a sûrement sûr. un rôle à donner, oui. Oui. Euh, mais peut-être plus de manière politique aussi forte oui. que, que ce qu'on a aujourd'hui. Ces grandes régions ont sûrement aussi elles-mêmes des compétences, euh, et pareil pour, alors si on n'a pas de métropole, on a quand même des villes ou des zones oui, urbaines des euh, qui sont équilibrées, euh, qui ont aussi une compétence et, et qui vivent euh, et qui ont sûrement un lien aussi avec le rural qu'il y a autour. Euh, tout à fait. Euh, euh, Qu'est-ce que... Au niveau gouvernance, quoi, au niveau... Ouais, ouais. Euh... Et puis, nous, au niveau outils et méthodes de gouvernance, parce que, voilà, c'est toujours cette question qui m'intéresse, comment est-ce est est fait pour que... C'est une image qui fait... me vient l'esprit mais c'est complètement idiot. Ouais. Euh, Star Wars, un petit peu la Confédération, avec... Euh... <rire> bon. Euh... Mais un truc plus, un truc plus pacifique, je, mais... Je dessine l'étoile noire quelque part. <rire> <voilà>. <rire> euh... Euh... Mais, ouais, j'imagine un système de Confédération où... Euh... Euh, euh, effectivement, je, ah bah là, oui, y il y a forcément il forcément une représentation donc il y a forcément des délégués alors voilà il y a quand y a fois, même des élus il y a quand même des élus je alors peut-être que je bloque là-dessus mais je pense qu'il y a un moment ou un autre il y a un moment ou un autre effectivement je, je crois à la délégation je crois c'est je... quoi le rôle de cet élu genre, si on prend l'élu des grosses un, un des élus d'une des grosses régions il, il, ou même une, une ville enfin, je crois qu'il qu il a, je... a deux missions il a, la première mission c'est il doit agir dans l'intérêt général de l'union tout en préservant euh, les intérêts euh, du territoire pour lequel il a été élu euh, c'est à dire qu'il doit euh, défendre l'identité, il ne doit pas renoncer aux fondamentaux de, du territoire pour lequel il a été euh, dont il est le représentant euh, mais en même temps, il doit euh, dépasser certains blocages locaux euh, dans l'intérêt supérieur euh, de l'ensemble. Euh, de, de là, ce serait de l'Union européenne, par exemple. Euh, bon, sur tout, c'est assez classique. Hein, c'est ce que, ce que j'attends d'un élu euh, à tous les échelons, finalement. Et euh, parce que, moi j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui des élus qui sont remis en cause aussi parce que euh, finalement il y a une espèce de posture de l'élu très, euh, très descendante euh, et euh, même parfois un élu qui est imaginé comme un élu visionnaire euh, qui, euh, qui du coup euh, guiderait le bon peuple dans une direction alors que les villes dans lesquelles je vais où ça se passe super bien c'est souvent que c'est un élu qui se, se place plus en, en animateur euh, et qui est plus là pour... Euh, je crois qu'il faut, faut que l'élu soit un catalyseur, de, de, un catalyseur de, de, des bonnes idées euh, parce qu'il n'a pas, il il pas, pas la science infuse, euh, il faut qu'il soit effectivement l'animateur, le porteur de projet mais euh, son projet étant effectivement le, le, le projet des autres hein. mmh. euh, dans lequel il peut bien sûr faire passer certaines de ses idées mais euh, c'est avant tout effectivement un animateur. Euh. et en même temps c'est vrai et en même temps euh, on lui demande quand même euh, on lui demande et on sent qu'il y a une demande hein, on lui demande d'être aussi euh, celui qui, qui peut dire oui ou qui peut dire non c'est-à-dire celui qui qui, euh, tranche, euh, euh, ouais, euh, qui doit trancher qui doit arbitrer hein, l'élu c'est l'arbitre hein. mmh. euh. je veux bien qu'on bon, après après, on sent qu'il y a des gens qui sont euh, moi je le vois bien déjà dans une classe on sent qu'il y a des gens de toute façon qui, qui ont besoin aussi, qu'on les commente, hein, euh, qui ont besoin d'être euh, d'être pilotés un peu à distance mais ça, ça les rassure, pour eux c'est rassurant aussi de savoir mmh. qu'il y a quelqu'un qui est en capacité de lui dire faut que ailles par là euh, bon, ça c'est une dimension qui fait peur aux élus, c'est une sacrée responsabilité hein. mmh. sacrée responsabilité Bon, Du coup, j'ai essayé de prendre, parce que j'aime bien cette idée de, de confédération avec une Europe sans frontières, des grandes régions, etc., euh, sur les compétences, euh, la compétence de la gestion de la monnaie. Est-ce qu'il y a une monnaie par région, par grosse, par grosse région, et en plus euh, une, monnaie, euh, une monnaie générale Parce que j'ai l'impression qu'il y a des monnaies locales. Là, euh, on, a, ça, on, un... on entend parler de la euh, sonante, euh, je ne sais pas quoi, ouais. euh, une, une monnaie à fais partie d'une association qui... Une, asso une association d'un citoyens, on le, on, je l'ai créé hein, avec, euh, ça s'appelle Environnante mm. ça serait bien vous en vous puissiez rencontrer d'ailleurs enfin, euh, bah, quoi qu'ils ne se présentent pas au municipal donc euh, non. Euh, et cette association justement elle est née de plusieurs citoyens mm. qui ont nous ce qui nous intéressait c'était la gouvernance mm. la gouvernance de Nantes Métropole on est parti de là en fait et euh, l'idée c'est de proposer justement une gouvernance qui soit en adéquation avec le citoyen remettre le citoyen dans la gouvernance de Nantes Métropole c'était ça un petit peu notre sujet et euh, donc on a, on a proposé des idées tout ça, on a lancé des débats, des débats qui n'avaient pas été ouverts par exemple. Un, dé un débat qui n'avait pas été ouvert à Nantes c'est, enfin je m'égare mais tant pis, euh, euh, qui euh, n'avait pas été ouvert c'était le, le, le souhait de Jean-Marc Ayron hein, de, euh, de centraliser, le, de construire un nouveau CHU en plein centre-ville, euh, sur l'île de Nantes, derrière l'éléphant. Nous, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit que ce n'est pas quand même une petite décision, c'est une décision majeure, euh, mais qui mérite un vrai débat. Et les citoyens n'avaient pas été... Alors, il y avait eu alors, y avait, voilà, des, petites, des petites choses qui avaient été faites. On a demandé l'avis de certains spécialistes, certains urbanistes, architectes, des médecins, tout ça, mais il n'y avait pas eu de débat. Et on a organisé un premier débat. Euh, ça, ça a plutôt bien marché, ce débat il aurait fallu poursuivre parce on n'a pas les moyens financiers euh, nantes métropole nous a mis des bâtons dans les roues parce que voilà parce que c'était parce que des citoyens qui euh, gênaient un peu les élus dans leur, dans leur job là. on avait donné un petit coup de pied un tout petit mais un petit coup de pied dans la fourmilière parce que justement euh, euh, là c'était pas des, on, on, moi j'étais pas en tant qu'élu j'étais en tant que citoyen mais ils n'avaient pas la maîtrise de... ouais et là ils, avaient, ils maîtrisaient plus mmh. en plus on avait réussi à inviter la directrice du, de l'actuel CHU euh, qui a participé au débat on avait invité des syndicalistes on avait invité euh, des ambulanciers on avait invité des médecins on avait invité un représentant du, du conseil de développement de Nantes Métropole mais tout ça, ça avait échappé un peu aux politiques cela dit, on a été rattrapé euh, parce que les politiques se sont invités ils sont venus au débat euh, pas tous tous, sauf le parti socialiste euh, sauf euh, Jean-Marc euh, mais les autres sont venus et, et on, était con, même, on était quand même content de notre coup parce que bon il y a eu un petit retour au niveau médiatique et puis ça a lancé un débat. Euh, mais on s'est fait bouffer par le truc parce qu'ils ont bon, le système a remis la main sur le truc et, et le débat il est un peu étouffé et puis, euh, et puis voilà on sent que c'est décidé c'est plaqué etc. Euh, et oh. ça ouais, ça fait peur sur la gouvernance parce que je me dis que c'est dur pour les citoyens de récupérer un dossier. D'autant plus qu'ils sont pas fous, ils se sont fait avoir. Moi, je l'ai vu ici au niveau local avec la fausse démocratie. Quoi, hein, qui, euh, bah comment tu... on fait dans ce, dans ce schéma d'un système idéal pour avoir, euh, pour éviter que euh, ce, ce, ce politique. Euh, il faudrait euh, déjà faire un truc tout simple. Hein, je pense que ça, ça existe au niveau de l'Europe. Euh, C'est reconnaître officiellement le droit de pétition. Mmh. Euh, euh, C'est reconnu par l'Union européenne, mais euh, très difficilement appliqué en France. Hein. On pourrait aussi euh, alors, euh, euh, empêcher peut-être euh, la multiplication euh, enfin, ou la répétition des mandats, hein, pour qu'il y ait un vrai renouvellement. Euh... Pétition, ça va jusque euh, au, Et au ben référendum d'initiative citoyenne Pourquoi pas oui. L'idée c'est d'obliger les élus. Alors, le droit de pétition, c'est d'obliger les élus à se saisir d'un problème et à réfléchir dessus. Euh, le droit, euh, le, bon, le, le référendum d'initiative populaire, euh, alors, il est, ça peut être dangereux. Ben oui, ça peut être dangereux. Mais euh, en même temps, à un moment ou à un autre, il faut aussi, quoi, il faut aussi, euh, il faut aussi faire confiance au peuple. Je pense qu'effectivement, à, à la base, un référendum d'initiative populaire peut être dangereux sur certains sujets. Mais c'est ensuite aux élus, là, du coup, d'organiser un débat préalable avant le vote de ce référendum. Il ne faudrait surtout pas qu'un référendum d'initiative populaire se fasse comme ça, brutalement. On ne laisse pas le temps à la population de réfléchir et boum, on peut se retrouver qu'un un résultat qui est catastrophique. Alors c'est quoi les institutions, l'organisation le, hein qui permet de débattre à, avant un référendum ou avant euh, un sujet Aujourd'hui, le débat public, j'ai l'impression que quand le gouvernement lance, par exemple, souvent c'est un flop, euh, alors qu'il y a des sites web qui sont mis en place, il ouais, y a des ouais, réunions ouais. qui sont organisées, etc. Et euh, rarement c'est repris dans les médias de manière très large et, euh, et rarement... Euh, alors à part, là on l'a vu sur le mariage pour tous, il y a eu un très fort débat public euh, qui, qui, qui a pris toute la société. Et des, voilà, euh, je ne sais pas si le débat était vraiment organisé, mais parfois la, la, la, la sauce prend euh, soit oh, en ouais. confrontation, soit pas. Et, Comment est-ce qu'on fait pour organiser un débat sain, euh, qui soit un débat d'idées, qui soit pas dans la, juste dans la manifestation dans la rue, euh, d'un camp contre un autre mmh. Pas évident ces questions. Non, non, ça c'est super compliqué. Euh, je crois moi euh, euh, alors ça c'est si peux rien, c'est un défaut professionnel, je pense qu'il faut, avant de lancer le débat, il faut expliquer les choses, mmh. Mmh. Euh, de façon à ce qu'on puisse débattre en ayant des connaissances. Euh, je, je... Une formation, il y a une formation pratique. préalable Alors, euh, un au débat mais surtout il faut, faut, faut un apport la difficulté c'est est-ce qu'un gouvernement est, en, est capable <coughs> parce que souvent un gouvernement il a sa petite idée préalable, bon, si on prend le mariage pour tous euh, bon, euh, le gouvernement avait son idée euh, est-ce qu'un gouvernement a la, le, le courage ou l'honnêteté intellectuelle avant de lancer le débat d'apporter des éléments Contradictoire. contradictoires ça c'est un vaste, je ne sais pas euh, ce serait en tout cas euh, ou alors il faudrait inventer ce sera encore un truc de plus à inventer mais une, une sorte de, de commission du débat euh, neutre euh, dans laquelle on met des gens qui sont pour et contre et qui dans un premier temps avant de lancer le débat lance, mettent en pâture un petit peu les éléments favorables et défavorables ensuite on organise le débat euh, alors à l'échelon d'un pays euh, ça doit être costaud hein. ça doit être difficile à faire euh, mais si on prend le mariage pour tous, moi je reste intimement persuadé qu'on a, on a beaucoup de gens, effectivement, ont, euh, avaient leur avis dès le départ, euh, sans, euh, sans forcément euh, imaginer toutes les conséquences, euh, et, euh, et, et beaucoup de gens se sont bloqués sur, ce, sur leur point de vue initial, euh, et n'ont pas forcément beaucoup écouté les uns et les autres, et... et — C'est pas dans le cadre d'un débat pacifié, quoi. Non, voilà. Ouais. Et euh, bon, c'était très politique, bien sûr, mais euh, ça aurait mérité, parce que c'est pas, pas neutre comme décision, me semble-t-il, et ça aurait mérité un, un vrai débat. — Je reviens sur mon idée de monnaie européenne. Oui, euh, Est-ce oui. qu'on a des, des monnaies locales qui peuvent se, se créer Est-ce que c'est une bonne idée, ces monnaies locales ?— parce que on parlait de... Je suis très, très divisé là-dessus. Alors justement, pour ça que je parlé de cette excusez-moi, je me suis garé parce qu'environnante, justement, environnante, euh, voulait lancer une monnaie locale. Euh, enfin, pas tout seul, mais avec d'autres. Euh, je, suis, je, suis je suis très divisé là-dessus, parce que je vous dis que je suis un Européen convaincu. Donc pour moi, euh, aller vers une monnaie unique, on va dans le bon sens. Et puis en même temps, je vois fleurir effectivement partout ces monnaies euh, locales. J'ai peur, mais je me trompe peut-être. J'ai peur que dans ces monnaies locales, alors je vois bien le principe, hein, l'idée c'est euh, de développer l'économie locale, de consommer localement, de soutenir les producteurs locaux, okay, J'ai compris le principe. Mais j'ai peur qu'au travers de tout cela, il y ait qu'on se recroqueville sur soi-même. Mmh. C'est comme le made in France là. On, ça revient un peu à ça. J'ai peur que derrière tout ça, il y ait du nationalisme, du régionalisme. Euh, tout à l'heure okay, j'ai dit que le nationalisme me faisait peur mais moi le régionalisme, ah, pourtant je vous disais que j'étais pour des régions mais des régions ouvertes quand je vois le désastre du régionalisme espagnol mm. je connais bien l'Espagne quand je vois le désastre du régionalisme espagnol ça me fout les boules mm. je... quand je vois la Catalogne qui veut son indépendance qui veut son référendum ça... j'ai peur J'ai je... peur pour l'avenir de, de... de l'Espagne c'est magnifique l'Espagne Enfin voilà, j'aime beaucoup les espagnols et j'ai le sentiment pour eux, ça ne peut rien dire espagnol quoi. Alors, j'ai peur que ces monnaies soient l'occasion, le prétexte. Je pense pas que c'est l'idée de départ de ceux qui les ont voulu, mais que ce soit récupéré comme ça. C'est voilà une monnaie locale, puis on se reproduit. Tiens, voilà, ben, c'est ma petite métropole, là, ma petite métropole. Bref, finalement, on a notre monnaie. Bon, on peut vivre en autarcie. Et j'ai peur qu'en vivant économiquement en autarcie, on en vienne à vivre en autarcie culturellement. Et ça, c'est le début du nationalisme. Et, et je le répète, le nationalisme, c'est la guerre. Euh, l'être euh, humain a, a cette capacité à s'autodétruire, il faut lutter tout le temps contre d'accord, je mets un gros point d'interrogation Eh ben ouais, je, ça me je vois bien la logique économique environnementale, tout ça mais j'ai peur que ce soit un prétexte à autre chose et ça me fait penser à excusez-moi, ça me fait penser à vu votre nom et prénom à la culture bretonnante je je m'appelle Erwann. Non Mais euh, je vois bien le désastre qu'ont pu faire, par exemple, euh, certains, certains mouvements régionalistes bretons, euh, qui, au nom de la défense de la culture de la langue bretonne, euh, ont été plus loin, bon, euh, et vont encore plus loin, et agissent plus loin. Euh, ça me fait peur. Il ne faut pas mélanger la défense de l'identité avec le refus du collectif. Ce sont des choses différentes bon, on a déjà un, un tableau assez complet euh, si je récapitule on a euh, donc une Europe euh, a priori sans frontières euh, avec des, une gouvernance sous forme de grosses régions à l'intérieur de ces grosses régions euh, pas de métropole centrale, mais plutôt euh, un un équilibre, un réseau, oui. voilà, un équilibre de, des villes et des zones urbaines équilibrées, euh, une notion de plaisir euh, qui, est, qui, est, qui est importante dans l'écologie, dans une écologie joyeuse, voilà, j'ai noté. Ah, euh, alors j'ai noté aussi dans, dans la, les questions de gouvernance un droit de pétition, euh, pourquoi pas aller jusqu'à du référendum d'initiative citoyenne et faire confiance aux citoyens, non-cumul des mandats et une pédagogie, une formation citoyenne avant, des, avant les débats Eh bien, euh, le rôle de l'élu euh, donc on a toujours des élus et cet élu il est là pour catalyser euh, les bonnes idées, il est là en animateur des territoires et il est aussi là en arbitre pour un moment trancher ouais. et prendre la décision euh, les monnaies j'ai noté une monnaie européenne euh, qui est importante, un gros point d'interrogation autour des monnaies locales avec cette, ce risque du localisme, ouais. régionalisme nationalisme etc. qui mène à la guerre euh, je, à propos de guerre j'ai mis Star Wars, mais Star Wars Pacifique, avec, euh, mais en tout cas l'idée derrière à retenir c'est les confédérations. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui manque dans ce, dans ce schéma d'une démocratie d'un système qui fonctionne ah, Bien avec... sûr, il y a des citoyens là-dedans, hein, mais ouais, <rire> ils sont partout en fait. Bon, c'est ça transpire le, le citoyen, je veux dire, c'est... Euh... Parce que ce... rien de tout ça n'existe, mais non, sans le citoyen. Enfin, c est, c est... Alors, le citoyen... Euh... Euh... Ah oui, les citoyens le citoyen formé, le citoyen... le citoyen engagé, le citoyen acteur, le citoyen, le citoyen responsable. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit plus acteur, plus formé, oui, plus oui. responsable ben, Ça commence, on l'a bien dit, dès la petite enfance, hein. il faut œuvrer euh, auprès des jeunes. Euh, et je, je reste intimement persuadé qu'il faut qu'il y trouve un intérêt, donc il faut qu'il y je reviens à cette notion de. Moi, je suis un épicurien, je, je, je reviens cette notion de, de plaisir. De... Il faut qu'il y trouve, son... qu trouve de l'intérêt, qu'il y trouve du plaisir. Euh... Un intérêt financier aussi ou pas Est-ce qu'il euh, faut, ah, j'en sais rien, euh, rétribuer euh, la participation citoyenne ou avoir un, un des contreparties euh, au fait de s'engager en que citoyen J'étais curé, moi, de l'autre fois, de le, je crois c'est dans le sud de la France, le préfet qui a, qu a remis des bons d'essence parce que les citoyens n'étaient oui. pas bourrés au ah, moi je me suis dit, mais bon, on va quoi. Si, euh, si, ça, ça. Bon, j'ai pu comprendre qu'il s'était fait taper sur les doigts ce préfet. Mais euh, si on en vient à récompenser euh, ce qui est normal, enfin ce qui fait partie du contrat social. Ouais, il y a, euh, oui, ça, c'est une notion qu'on n'a pas. Le, dans la citoyenneté, il y a l'idée de contrat. Il y a un contrat social. Et voilà un, un truc est à refaire parce qu'il est très mal en point, notre contrat social. J'ai oublié ça. C'est important. Euh, et peut-être que c'est une façon, justement, de réconcilier, justement, le citoyen. Euh, si on lui change le contrat, euh, on renouvelle le contrat, contrat social. Moi, je n'ai signé aucun contrat, si. Mais justement. On devrait faire, je sais rien, à la, à la majorité signer un contrat peut social euh, de... Peut-être, peut-être. Euh, euh, oh, je me demande même si on ne devrait pas créer une sorte de carte d'identité provisoire jusqu'à la majorité qui permettrait de, voilà, de vivre légalement et puis, et puis euh... Alors, ça pose des problèmes quand même, des mais euh... <rire> si je veux pas le signer ah, après, ouais. je... tu deviens <rire> fou ouais. je sais pas ouais. mais euh... peut-être pas une carte d'identité mais une carte de... pas de nationalité mais... une carte de citoyen une carte de citoyen oui. ouais, je... bah, qui serait peut-être liée d'ailleurs avec l'inscription euh... avec l'inscription euh, sur... sur les listes électorales hein, hmm. tout simplement alors avec le risque, avec le risque de voir deux catégories de gens arriver, donc il y aurait le citoyen et les autres. Et pas. Les ça, ça fait ça fait peur aussi. Mais en même temps, c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Oui, oui. oui. Ce, euh, ceux qui vont voter, ceux qui n'ont pas voté, ou ceux qui s'engagent, ceux qui ne s'engagent mmh. pas. Ouais, c'est intéressant cette idée de carte de citoyen ou de, en tout cas d'un contrat social à renouveler, et puis à ah formaliser. Je il y a... pense que ça, on, on, on, là, j'en parle maintenant, c'est bien dommage parce que je pense qu'effectivement, là, on met le doigt sur. Un des problèmes majeurs du, du, du dégoût du citoyen de, par rapport à. Parce que le contrat le ne contrat correspond plus. Quoi. Le contrat correspond, il ne s'y retrouve plus dans le contrat. Mmh. Et la faute aux élus, la faute aux citoyens. Enfin, dire, il ne s'agit pas de montrer du doigt un tel ou un tel. Euh, et j'en prends toute ma part de responsabilité en tant qu'enseignant aussi. Enfin, voilà, je, il y a un vrai. Donc le contrat social à repenser et à renouveler mmh. Si ça vous va, euh... on peut finir là-dessus, parce que, que ça, ça. me ça, cette idée de contrat social me plaît beaucoup, donc euh, on peut finir là-dessus, c'est pas mal. <rire> ouais, très bien. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Et oui, je, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais <rire> oui, je suis bavard, vous êtes mal tombé.